Liste nous gros baron qui paye gros l'argent pour tout le Président Jovenel Moïse. Et bien Mesdames et Messieurs, liste nous dans la rue. Je peux passer d'Igari Pierre-Paul Charles. Et bien, définitivement, je kente information l'en, les informations dans, dans langage voilé. Mais nous même chose dis, nous venons parler ensemble vous, de ces gros assassins criminels qui n'ont que gaz dans la pays d'Haïti. Personne par contre qui est sur Président Jovenel Moïse. Il faut parlé ensemble de il te dénonce yo, Il te parle ensemble avec yo. Mais de pas de monde qui comprenne exactement bataille que le président a mené Je dis une bagaille. Paysan, bon niveau, il privé. Et que la nation sa, elle connaît exactement. Mais qui est souillé comme assassin. Mais qui est souillé comme volant. Mais qui est souillé comme pillageur. Mais qui est souillé comme gang. Même qui est souillé comme nègre. Quand tout bise le peuple ça, Je dis, non, assassin au brun la oui. Président Jovenel Moïse. Oubliez pas de prendre le gaz là. Ou de la bonne depuis 50 à la pète même genre. L'homme fouet me la donne. à partir de moi, mai 2020. L'état haïtien qu'on y a pris qu'il gaz. Dans un an seulement, monté fait 300 millions de dollars dans le gaz là. Où songez ça? C'est n'est pas extraordinaire. C'est un petit vacabon. C'est le petit polon C'est un petit volant. Souten le pays. Il vient tout pis son peuple. Il y a pays, il n'y a pas de Il n'y a pas de manger. Il y a pauvre. Il si y pays, à Et puis pendant ce so temps, chaque mois, le pays a produit 42 millions de dollars américains. Ce qui va être criminel, qui va même à Ça veut dire que le di pays a construit, le pays a produit 42 millions de chaque mois. Dans le gaz seulement. Dans le courant, le pays a produit 12 millions chaque mois. Plus sérieux, un pays a produit 12 millionnaires chaque mois. Plus sérieux, de pays a produit. 8 millions de dollars encore. Ça fait 20 millions Qui paye un produit? Bah, la famille vop seulement. Plus ne qui courant, fait 62 millions de Paye un produit chaque mois. Et puis, pays a pas de cobre. Pays a pas de Est-ce que vous comprenez? Pays a pas de Nous avons une population, combien de gens n'y est? Environ 10 à 12 millions d'habitants. Est-ce que vous comprenez? bien justement, nous avons un petit clan vacabon, criminel sans coeur. Moi qui parle haïtien, moi qui parle mes pays. Moi qui parle à avec pays. Moi qui parle à mes pays. peuple. qui a sous son nation, y a sous son nation, il y a sous son peuple. Il ne veut pas quitter nous respirer. Et de fait, le président vient nous caler les genoux. Il n'y a moyen moyen de faire tout court avec pays avec kidnapping. Aïsse Femmes, dans la vidéo, nous ne pouvons pas parler causer. Claude Joseph, ancien ministre Affaires étrangères. Ancien Premier ministre Pont-Tiboutan, Jacques-President Jovenel Moïse-Tidilan. Et bien, effectivement, M. Gepouli venait dans nos pays. Mounan-no, préparé un accueil, tête chargée pour ancien l'ancien PM. Et bien, effectivement, Claude-Joseph prenait la terre. Mounan-no, dit-il très reconnaissant envers Haïtiens qui battent pour lever no un camp pays. péyo Mounan-no, c'est côté Gemun. Dans le grand nombre de pays. Est-ce que vous comprenez C'est quoi est qui m'a la conviction. Et bien de fait, Claude Joseph a rentré dans nos pays. 17 décembre, cap viny là, mesdames et messieurs. Haïti est froid, monsieur. Prenez quelque dans la République. Mais on parlé de l'opposition, crasé, briser, bouler ceci, bouler cela. Moi, je m'abdis non, gagne bagaille. En Haïti, nous pas gagnons pas pour bouler encore. Nous ne gagnons pas pour craser là encore. Parce que tout ça, c'est gagné. Équipe, c'est au pouvoir. Avec tout patron Dimitri Vaubriginal Boulos, te fin boule, te fin krasel. Ça veut dire nous-mêmes, esprit nous, c'est pour nous construire. Et ça fait que nous venons avec l'opération, yon pelle, yon bourette, yon balé. Pour nous clean pays nous, pour nous garder comment nous pouvons reconstruire pays nous. Parce que pour reconstruire pays, pour faire développer nos pays, il faut qu'on nous par la propreté. Il faut que nous par la propreté. Clean espace. Il faire que nous vivions dans climat qui est propre. Nous on qui clean. Définitivement, et ben ça fait nous mêmes nous venons avec projet, yon pelle, yon bouret, yon bali. Qui est embrassé par la diaspora haïtienne? Qui est embrassé par chaque nègre qui est chef de bandio dans le pays d'Haïti? Ça nous est comme les nègres avec Zamio Les nègres après le mouvement. ils disent bravo, Mouchebeto, aux jeunes garçons. C'est franchement, là, parle avec nègres ça. Yon dit qui est bandit, qui est criminel là. Moi, franchement, je ne comprends pas à comprendre ça. Et comme jour, si là, on n'a pas la vôtre, on pas marcher avec action. Parce que moi, c'est des gens qui ne pas la Moi, c'est des gens qui ne parlent pas même Mais si vous avez des choses vous avez des gens qui ne parlent Et vous fait tout le monde Mais vous avez des costume qui ne pas C'est ça que dit. Bonjour, bonsoir à tout le monde. je côté qui le, nous encore une fois, Jacqueline Connel, c'est toujours un plaisir pour moi, pour que je m'en somme avec nous. Et ça vraiment fait du bien. À chaque fois que je m'en connais, ma vais vous partager moment je m'en avec nous. Et que je m'en somme vous, réagir à travers les commentaires. Alors, c'est là exactement où nous allons dire tout ce que nous pensons. Tout ce que nous reprenons, il se commentaire à travers ce bout de la vidéo. Allez, c'est comme ça, une situation difficile, une grave, mais il faut que nous battre. Nous sommes malins, nous plus malins. Les criminels nous mettent à la hauteur pour que nous battons ensemble avec eux. Parce que le pays, so il faut que nous dans la situation sociale. Pays ça, il faut que nous connaissions exactement 27 750 km2. Nous a parti avec chaque grenaïsien. C'est nous chaque gagne qui a droit à la donne. Nous n'avons pas de problème avec l'étranger. Mais de fait, l'étranger vient dans pays nous, nous devons nous comporter nous. On ne pouvons pas venir pour nous détruire nous. Soit nous détruire nous, de fait, nous plus, nous pouvons fort. Si nous mettons nous ensemble, de fait, nous cachons nos solutions sans comme assassin comme criminel parce que pays ça faut le libérer. Ah ici quoi mes hommes, moi maintenant en ville, je venais moi ils mouraient, Willi mourit, nous accepter qu'ils mouraient. Né qui tue Elio, nous connais yo, dans ont payé. Et de fait nous connais tout le mec qui bail l'argent. Population connaît officiellement, eh ben nous prenons responsabilité nous, parce que pays a pas qu'à faire qu'on ça. Nous pas qu'à vivre nos situations ça encore. Les gens méchants, les criminels, même abdul n'a rien bagay. Fok pays a délivré. Fok nation sa délivré. On va griffe à ces criminels. Parce que yo méchant, yo yo konen, yon méchant, yon criminel, yon sans cœur. Même koné, yon joue, la joue pour le peuple sa. Mou hm. koné, yon joue, pays sa pour le délivré. Mou koné, yon joue, nation sa pour le délivré. On va criminel, sans foi, ni loi sa yo. Haïtiens, veillez côté na de pied non. Actuellement la dans la coupe d'Haïti. Mou koné qui en pile non, par curiosité. Parce que nous aimons famille nous. Nous avons passé le 24 décembre, nous avons coupé d'Haïti avec les femmes. Nous connaissons le pilon. Nous avons passé le 1er janvier pour nous brasser la soupe avec famille femmes. Moi-même, je suis de ça. Moi-même, je suis dans le soir pour ça. Parce que c'est la première fois dans la vie. Nous avons passé le 1er janvier. Moi-même, pour pas dans le pays, nous brassons la soupe avec famille femmes. Pour ne pas soupe pour 2 janvier, nous ne pas manger avec famille femmes quest ce qui fait ça André Michel, Ariel Henry, Reginald Boulos, Dimitri Vob, Guinagaz, ou équipe politique traditionnelle, qui est la torture. c'est n'est que ça fait ça. Yo femme ça, vous m'avez, vous foutre kidnapping à distance. Vous foutre kidnapping à distance. Mais je dis nous, je fais la tombe dans l'eau, ce n'est pas juste ça pour Parce que je dis que nous bagayons pas de possibilité pour des jeunes qui peuvent exprimer au libre. Comme ça. ça ne peut pas faire au bien. Parce que c'est les médias traditionnels qui ont gagné. Mais je dis, nous avons les réseaux sociaux. Nous disons ça nous voulons, je voulais, voulons, là nous pipitons. Quand il s'agit de la vérité. C'est ça exactement. Parce que nous sommes ces générations qui batte pour la vérité. Nous ne pouvons pas détruire personne, nous ne pouvons pas dénigrer personne, nous ne pouvons pas assassiner caractère personne. Parce que nous c'est la jeunesse. C'est très important. Il est très important pour que nous-mêmes nous délivrer le pays. On va griffe à ces criminels a yo. Qui, paysan, qui qui le pays dans la gorge. Depuis plus passé 30 ans, la jeunesse n'a pas joué une place dans le pays. Depuis ces jeunes gars qui ont l'école, ou du moins qui ont le bourse d'études, qui ont étudier à l'étranger, debout en train pays, soit kidnappé, ou du moins, ils fait ma sisi pour y mettre au côté de l'État. Sous-jeune sou fille, je vais m'en prendre pour y devant comme derrière. Pour y mettre au côté de l'État. C'est comme si Simdadou, l'État, c'est pour Dimitri Vablié, c'est pour Réginal Boulos lié, c'est pour assassiner criminel capturer les gens qui sont liés à Parce que Haïti, les gens qui ont le pouvoir, c'est les gens qui ont c'est les gens qui kidnapping, c'est les drogues. C'est comme ça lié. Et ça fait que nous avons tous au Jovenel Moïse et c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont fait la loi. C'est eux-mêmes qui sont chefs pays. Hein? Ariel Henry, seul met. Mais je veux dire, là, pourtant, nous avons mal propé. un petit assassin, un petit vagabond, on petit criminel, on tient criminel, on tient pour combattre corruption. Ariel Henry, peut-être pas, le symbolise la corruption. Il est dû à combattre la corruption. Et comme je disais, Ariel Henry qui là, comme mal propé, ça va être en pile temps pour vivre. Mais même l'équipe qui est le côté là, il connaît pas va être en pile temps. Et ça fait que nous avons des choix, des enthousiasmes. Et ça fait que nous avons des Et ça fait que nous avons des choix, des choix, des choix, des choix, pression. choix, des choix, des choix, des comme premier ministre, parce que connaît que ça, et pas mon pas dit non. Vous connaissez que tout le avec Sofia Mateli, Madame Mateli, on tu le avec Michel Mateli, on tu le avec criminels, criminel, il vérité, l'espoir. C'est comme ça C'est sous l'autre lié. Même il connaît fait la tombe dans de l'eau, ce n'est pas juste pour l'oublier. Je vais nous mettre ça, nous voulons. Nous battons, nous nos nous assassins, nous faisons, nous kidnappons, nous gens. Pour nous capables de consolider le pouvoir, non Pas de problème. Nous devons faire ça, nous Le pays a compris nous. Nations comprennent nous. Mais tôt ou tard, tout le monde connaît exactement toute la vérité. Et nous connaissons ça nous dit de pays ça. Parce que je vous garantis que le pays n'est pas fait pour nous seulement. Ah oui, je vous garantis que le pays n'est pas fait pour nous seulement. Parce que le pays ça, c'est le pays de chaque Grenadien. Comment tu comprendre pour les jeune garçon comme si vous aviez évolué, ou avez connaissances, ou intelligents, ou capable de créer, ou en vie, des pays où nous ne sommes pas, où nous ne faisons pas, où Vous avez une équipe voyant ou criminelle qui dit qu'elle ne fonctionne pas avec des jeunes garçons qui sont intelligents dans le pays. Vous avez de vous. Vous avez une équipe kidnappée, après de kidnapper des gens de tous côtés, dans la pays d'Haïti. Vous avez même une équipe qui s'est engagée de kidnapping. ou pas habituée à kidnapper. Vous avez déjà la ou tard. Nous avons joué une solution avec les criminels, les assassins qui sont la gauche. Tôt ou tard, nous avons joué une solution. Et nous-mêmes, nous avons dit ça. Non pas nous, c'est info Nous Non pas nou c'est info C'est comme ça que nous Pour toute information, ou même le de nous, nous là restez connectés avec la plateforme. Parce que depuis nous avons paroles là. nous avons eu tête en bas. Nous avons eu tête en bas pour nous dire exactement ce que nous Parce qu'il faut que vous pas gagne kap vin cacher, tout, tout mal is kaché ap de Parce qu'il si, faut que le peuple soit libéré. Il faut que le pays soit libéré. Les criminels, les assassins, mais je dis que le pays soit libéré quand même. Les méchants, nous-mêmes, nous avons nou Et tôt ou tard, nous avons une solution ensemble avec yon, comme assassins, comme criminels. Jovenel Moïse, Jovenel Moïse, Jovenel Moïse. Moïse. Haïtien, 7 janvier qui est venu là. 7 février qui est pour là. Je suis préparé. L pour installer Henri n'est pas personnel comme président provisoire de la République parce que Negu a organisé pour quantité là pour pour les aux besoin les élections les près yo même yo fin sentir que yo fin tout yo fin mettre tout pour d'ailleurs qui continue dans pays là pour les élections a mettre tout le monde d'ailleurs un défaite garantinou gon bagaille qui ont fait dans pays là pour nous 7 janvier retente pour nous 7 février et retente tout nous avons une réponse symbolique. Nous avons une réponse <laughs> proportionnelle avec des crimes que nous commettons sur le président qui sont dans le grand pays. Ah oui. V en haut, V en bas. Tout le monde qui est assassiné, tout le monde qui est criminel. Yon. Et nous avons pris une décision ensemble avec nous. Parce que le pays n'est pas pour nous Le pays n'est pas pour nous seuls. pays n'est pas nous tous qui mettent mettons. Nous sommes des criminels, nous sommes des voyous, nous sommes des gangs. Même qu'on nous un jour. Là, je vous coupe ça. Aïe, c'est fou, m'a vous nous que bataille, elle l'effet commencer. Et elle n'est pas capable. Les méchants, même garantissons, nous avons le contrôle. Nous avons qui assurer, nous avons qui n'y veulent pas moun, nous avons aussi moun qui sont coeur, mais nous avons la bataille ensemble avec eux. Parce que pays ça, il li faut qu'ils libérent quand même. Pays ça, il faut qu'ils délivrent quand même. Nous, oui, nous choisissons de partager l'information ensemble avec eux. Parce que ce qu'a fait le pays d'Haïti là, les gars so la vérité. Et nous-mêmes, nous n'avons toujours la vérité. Et rien que la vérité. C'est clair. Et monocap monocap mon ocap, mon mon anor en général, et préparez-nous, parce que le PMN a privé où nous sommes. Nous connaissons un peu le PMN, nous prenons des dispositions pour que nous recevions le PMN. Et bien les fêtes, je vais que nous t'entendions là, le 17 décembre, le PMN et Claude Joseph. Et nous sommes fiers de ne pas devant. Devant eh, la République Kaïvoise, nous ne pas bien cité non? Ok? Eh bien, ben, Claude Joseph a privé dans nos pays. Ah oui, il a privé dans nos pays. Et eh, il a passé, il ouais, non? L'alvini, Nadim Salte dit. <laughs> PM, Claude Joseph, je salue la, la première dame, Madame Matine Moïse. Je salue l'ancien premier ministre, Ancien ministre Affaires l'Étranger, et l'ancien Valoramotte la Je salue. Je salue eh, Stanley Lucas, je okay? salue toute l'équipe, nous connaissons e déjà, nous connaissons la eh, bataille déjà, nous connaissons le respect pour nous, nous connaissons eh, notre niveau nous, nous... nous avons volonté pour nous bataille, pour nous déraciner le système de notre pays, et nous connaissons le niveau de notre bataille, pour nous atterrir ensemble avec eh, l'opération Yopel Yobo et que n'a pas voulu, mais nous-mêmes, nous avons bataille pour nous réaliser le projet. Parce qu'il faut que le pays soit propre quand même, tôt ou tard. faut que le pays soit propre quand même. Parce que nous ne sommes pas faits pour vivre dans le propre petit. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans le saleté. Nous ne sommes pas faits pour vivre sur Malabou senti Nous ne sommes pas faits pour vivre sur Pil Fatra. Je dis, nous allons déraciner Fatra dans le pays d'Haïti. Nous allons déraciner de la misère dans le pays d'Haïti. Parce que pour déraciner la misère, il faut commencer par propter espace côté. Il faut que l'esprit propre. Il faut qu'on ait un climat qui clean. C'est comme ça, pour déraciner propter, pour déraciner fatra, saleté dans la coupée d'Haïti. Aïe, c'est me savez encore une fois, je vous dis que moi, je vous rappelle. Et je viens de à t'entendre là. Le président Jovenel Moïse parlait ensemble avec le groupe assassin criminels. Qui paye l'argent pour tout y aller, il n'y a gaz. On continue à t'entendre le président. Et puis, tout de suite après, on tourné parce qu'il faut que nous sommes des présidents. Parce que moi, je ça clairement, Jovenel Moïse, il est mort, mais Jovenel Moïse existait à travers chaque grenade, c'est conséquent, qui choisit bataille pour libérer le pays. En tant tant de président Jovenel Moïse, et puis, tout de suite après, on a tourné. El Mitchellé, président Jovenel Moïse. Oubliez-vous de la congouille gaz là. Ou de la gaz Ou depuis 50 ans, la fête même genre. L'homme foué me la donne à partir de mois mai 2020. L'État haïtien il y a un qui a pris l'acheté gaz. Dans un seul monté, il y 300 millions de dollars. dans gaz la. Où sont-ils? Je ne parle pas. C'est un moment fini. Je dis, je ne pas de parler avec vous. Parce que pour que ça, il faut qu'il y ait une question. Pour que les gens qui ont des batailles de moins. Faites-vous qu'ils ont des batailles de moins. qui ont des ratés artificiels de gaz. Ratés artificiel de dollars. Si vous avez des gaz, la, monsieur, vous ne pouvez parler avec nous pourquoi ça ne va pas cher, Mozam Bagalà, non, mais non, songez, songez, l'ordre de l'homme dans le téléphone. Ne décidez pas là-bas, madame. Olivier a corrompu ça, il a attendu, il a gardé le mot. L'ordre de l'homme dans le téléphone. Ou Jim Mozam, il y a 50 ans que le président de Bibala a fait comme ça. Il y a 50 ans que le voler. de a volé, je dis à Bibala, il comme ça. Songez. Voilà. C'est courage ça. Il a besoin d'énergie ça. Il besoin de la chaque génaïtien. Quand que, l'on parle avec un volant. Un assassin, un criminel pour être consonant pour pas la velle. La jungle, c'est la journée volant dans le pays. Pour que vous ne pas la Ce criminel, ce gangnier, ce assassin, ce kidnappé, il faut qu'on mette mettez dans le pour parler. la velle. Et pour notre parole, nous avons eu le tuer de Moïse avec rage comme ça. Et bien, on dit que les haïtiens ont paré pour pas la velle, pire toujours. Et on met préparé pour tuer nous toutes. Net avec rage Parce que Bataille ne peut pas camper. Et là il continue continué jusqu'au bout Bon assassin, bon salos, bon criminel Faut que pays ça fout libéré Président Jovenel Moïse Il changeait. C'est ça de répondre On est tellement peur Autant tellement peur L'homme qui ne répondit on ça Ou fait plaisir de 6 mois Ou va venir de le pays je dis à ma, ma vie, je ne vais pas me persécuter nous, monsieur. Même si la pour nous dire comme ça, l'agent Grato là, la, je me dis ça déjà, à mettre la banque, ou bien aider mon gens en avec lui, ou bien aider à construire l'école. Parce que si le gratteau, ou à côté de à côté pas gratteau. Ça le fait. l'argent ça a souvent cherché un gens pour m'ériter tranquille avec lui. Pita parce que le peuple, là il prend une décision. Il va me faire 4 ans si nous suivons, je ne vais pas persécuter personne. Mais ça, je fait mal. mal. Contrat, je me couper. Songez, je vais faire mon président en 2017. Songez, je vais faire mon émission. Qui devine, je vais faire 4 g C'est pour 10 millions de dollars pour me faire 100 premiers jours. Je vais faire 10 millions de dollars fait mon président, 4G. Non, bon 4G, Ah, 4G. Eh bien, si ça, nous devons nous Pour m'ouvrir, pour nous nous, bien, explication, président, je moïse Parce que qu'est-ce s'est passé c'est pas nous, pas jamais Nous-mêmes, qui vive en province, dans le dans Chansol, dans Tout du Nord, dans celui du Nord, dans moi saint nicolas dans le vallée de la Tibonite, dans des dunes dans Bois Chadek, dans Foucault, dans Jérémie. Ou même qu'à vivre dans le Bénin, dans le Sud-Est Pays. Ou même qu'à vivre exactement dans Belance, dans le Sud-Est Pays. Ou même qui vivre dans le dans Mapou, dans Mabial, dans le Sud-Est Pays. Vous même vivre en Tchot Exactement dans le sud nous avons des ce pays. Prenez responsabilité nous. Nous ne sommes pas de ça Nous avons le président de la République qui une responsabilité pour nous dire toutes les choses pour éclaircir pour l'éclairant nous de tout ça que nous avons serré pour nous. Pas de jambes de Et qui a gros argent que pays a engagé Que l'État a engagé. C'est de gros responsabilités. C'est de gros argent. Grosse somme. On dit volant, criminel qui pa fout haïtien qui mon pays ap sousel Depuis plus passé 30 l'année mais de Moïse te dit ça pape ka continuer comme ça les go tuer mais m'a dit yo, ça qui du pour yo je l'ai te kon longtemps il pape pas fait comme ça encore parce que l'ontenteg media traditionnel nous tachetons tout. la jeunesse pas de cap Mais mais dis là chaque jeune garçon Cap a pris responsabilité Li parler, il passer en revendication Li passe en revendication, parle travers les réseaux sociaux Et moi même personnellement Mais, mais plus de plus passe en cinquantaine De jeunes garçons, jeunes femmes Qui sont sur les réseaux sociaux Cap décrit réalité du pays Cap parler sans voix et monté Cap parler sans filtre Ce qui n'a pas de denigré Asassiné caractère moun Ce qui n'a pas de dénigré pas mais défon le pays revendication nous pour une explication sur dossier 4G le pays d'Haïti. Parce que de l'argent à Je vous donne, te il faut entendre. Il nous comprendre ni. Et vous une farine pour comprendre exactement qui c'est 4G. A nous téléphone intelligent nou la. Si vous avez internet dans la zone, marquer 3G. Ça veut dire 3 génération. 4GA, c'est 4e génération. Ça veut dire, son licence liée, mais qui est-ce qui vend la licence C'est l'État qui vend nous. Moi-même, je fais que moi, le président, je qui vient de dire bon, mon cher, dans ce premier jour, je 10 millions de dollars. Attendez, t'as dit, ouais, Après deux ans, je vois gros vous... temps Je que je président, je me de 4G. Je ça, 4G. Mon jab papa c'est me dit ça 4g connait je dis 4g c'est 4e génération me dit c'est vrai OK mon cher c'est 70 millions de dollars il 4g c'est 10 millions en 2017 c'est 10 millions en 2019 c'est 70 millions me dit bon 4g ça faut me chercher ma reine à parner papa 10 70 pendant le pays a un petit feu. bon y a un gros temps. gros temps, il un gros job. Le vin dit 4 président, 150 millions. Je dit Oh Il dit Il y a donc 4 dias qui nous, papa. 10 millions. 70 millions. 150 millions. Je pose pire. Regardez, je vais mettre le 4 dias là. Je vais poser le On dira là. gros temps, dit Bon, ça va. Nous avons basé, avec la tête à régler, dans la transition. Là, nous ne pas parler avec vous, nous ne pas nous avons parlé. pas bloqué, je Et puis, il le téléphone, Président, jean là. Est-ce qu'on tout pays, net, ou bien Président, il faut aller au Président. Président. Je vous 7 février 2022. 4G. Exactement. Exactement. Pour 4G. Vous avez eu le vous avez eu vous avez net. Parce que ce n'est pas le pays. Ce pas le pays. Ce n'est pas le pays. Ce n'est pas le pays. Mais c'est nous-mêmes qui sommes les pays. C'est nous-mêmes qui prenons la responsabilité nous. pour ne pas le pays. Parce que ce qui s'est passé, c'est ce que nous a Nous de l'autre côté. Garde pour ici nous Allez, la République dominicaine, Qui ce fait Vous yo? Yo pas pile et pas m'accrocher, vous ne Parce que ne veulent pas pays. Qui doit un monde pour le dans le pays Pour le dire, dans l pays. Comme ça, comme ça. Non, ne pas ça. Mais avec ça, yo, yo même, ont yo Parce que pour pas ça, c'est côté vous fait l'argent sans contrôler. C'est côté qu qui fait l'argent sans mesurer. Vous ne pouvez pas faire fait vous prenez, vous avez un kidnapping, vous avez force qui est le pays, vous avez un yo vous avez force qui est le pays. Et bien, de ce 4G ça, nous vient tenter comme le président conclure avec ce question 4G ça. Parce que 4G ça devine utile pays, en pile de millions, et devine pas à déposer 400 combien de millions. <laughs> Jovenel Moïse, garçon qu'en ou fout mourir mais ton ne boule, ou après tu es grave dans la mémoire de chaque gré d'Aïsien. Jovenel Moïse, en avancez. Je vais tourner le peuple à et nous sommes dans 4G. 4G est sorti dans 10 millions. 4G est tombé dans 70 millions. 4G est venu dans 150 millions. Quand il y a, je me dis, bon, 4G, je ne vais pas là. Je me dis, il faut mal, il faut mal, il faut bien contrôler. Toi ça, je me dis, monsieur, mais tu a oublié. Je suis un homme qui a travaillé avec un homme qui connaît, en pile. Quand y experts, a ça, je me fais, je me des gros experts, je me fais une bonne consultation sur 4G. Lorsque je me fais une bonne consultation, je me 4G a un petit cobble pour 4G, c'est 350 millions. Je me dis, oh, 4G, 10 millions, 70 millions, 150 millions, quand il y a 350 millions. Quand je dis me bien, je suis obligé 4G a son contrat qu'il a pour signer pour 15 ans tais de contre ou même comme président on chien pour 15 ans 4 jours, nous songe que l'ancien président de grand programme il devine avec qui qui te relait chi qui prend 5 centimes sur chaque appel téléphonique nous on ça maintenant moi même madame président mais voyez dossier ça dans le à nous mais ou dossier ça dans parlement 50e législature Voter loi sous fondation. T'as des biens? T'as bien, Parce que, je ne sais pas nous je ne pas si je ne jojo pas ça fait Jojo, son président, qui son président pas pas Alors normalement, sans un problème sans problème, technique, sans problème, sans problème, sans problème. Euh, justement, c'est juste une façon pour me dire, non, Moïse, ce pas mon président qui t'est venu pour te voler dans le pays seulement. C'est pas venu pour te voler, mais c'est venu pour changer volontairement. C'est travail pour travailler pour gagner l'argent. Ou pas de problème pour gagner l'argent. Mais monsieur Vlot travailler pour faire l'argent. Parce que pas faire l'argent dans les vieilles conditions. Ou pas faire l'argent dans les mauvaises conditions. Il n'est pas acceptable dans le pays. Il pas logique nos pays. Ce que ce fait, c'est que ça ne peut pas être accepté. Ou qu'il y a un pays qui crase un pays, ou démolie un pays juste pour faire l'argent. pas de mon cap peut l'amour. Et il faut que ça suspende dans le pays. Aïe, c'est femme, monsieur. Je vais vous dire que je vais vous appeler. Bataille là. L'effet commence et l'épappe campe. Quoi ce que vous voulez? Femme confiance. L'effet commence et l'épappe campe. Et tôt ou tard. Nous avons besoin solution avec le groupe assassin criminel qui est payé la gauche depuis plus de 30 ans. Moi, je vais en remplir. Rendez-vous après midi. Qui est la balade